Le métier d'enseignant est sur sur enfin, les vrais hussards de la République. Ils aiment ces gamins, ils, ils vivent comme un échec personnel, l'échec scolaire, le décrochage, et, et euh, ils ont pour mission de les sortir euh, euh, déjà du ghetto, euh, parce que c'est quand même aussi le but de ce proviseur, c'est d'aller de chercher des enfants en échec scolaire qui sont dans les quartiers des fois défavorisés, de les mettre dans un lycée euh, parisien assez privilégié. Donc c'est des profs qui aussi à une école de la République où il y a une mixité dans la cour de récréation, et ils pensent que c'est nécessaire et c'est euh, des. Oui, c'est des. Enfin, nous on est. Bon, je, moi je les trouve formidables. J'aurais je, je, je aimé que mes enfants aient des profs comme ça. Une réticence, ils adorent l'image, ils jouent avec, c'est une génération qui aime l'image, voilà, il n'y a aucun souci. Après, il y a, y, a, y, a, y, a, y a le fait que nous on vient capter un moment qui est compliqué pour tout, tout ado, c'est. Donc évidemment, Cathy est vient nous voir en disant « mais finalement, en début d'année, j'avais ma frange, euh, vous allez me garder dans le montage, de ma frange. ils ont des petits soucis comme ça de, de, de, de, d'adore oui, hein. très important, oui. Mais, mais ils se reprennent leurs mots, se... ils kiffent l'image, ils se kiffent à l'image, et, euh, et dans l'envie de faire du hip-hop, il y a aussi l'envie d'être euh, un jour connu, donc euh, ils il, il, il se, il se disaient sûrement, sans nous le dire à nous, que, que ce serait peut-être un levier enfin, pour un eux, tremplin, pour un, oui, un tremplin. Il ouais. ah, que... y, y a une notion dans les époques qui revient très souvent, c'est l'idée de représenter. Qu on représente pour les siens, on représente pour son quartier. On représente. Donc, euh, donc euh, l'idée d'être choisi par la caméra pour représenter un mm -hmm. quartier ou une ville, où, euh, ils en sont très fiers aussi. Donc, euh, ils n'ont pas été compliqués à convaincre, quand on, leur a, quand on leur a projeté le film, ils étaient, ils étaient fous fou de joie. Mm -hmm. Thierry a un peu répondu tout à l'heure sur... C'est une génération, ils ont 15 ans, ils sont nés avec des téléphones portables il se poste en story toute la journée. Donc, donc le, le rapport à l'image n'est pas celui qu'on a, nous. Vous pouvez avoir la, la, la caméra, l'image et la présentation de soi. Et déjà, quelque chose de, de, de, de, de quotidien. Euh, ensuite, nous, c'est notre boulot. Ce n'est pas notre premier film. On connaît aussi la distance qu'il faut garder entre nous et le sujet. Euh, on sait euh, l'endroit où se mettre pour ne pas gêner. On a travaillé en équipe très, très réduite parce que c'est des tournages où on est deux. Parfois trois euh, maximum. Donc, je pense que même si les premiers jours de tournage c'était un petit événement quand on arrivait dans le cours, dans le... En fait, très vite ils se sont habitués à nous voir parce qu'on le tournage s'est étalé sur un an. Et, et, et je, je pense qu'on est... on n'est pas intervenu euh, d'une manière ou d'une autre euh, sur, sur sur ce qui s'est déroulé au cours de l'année parce que on a fini par disparaître. C'est un peu notre truc, c'est que ça soit que ça soit avec des pèlerins des gamins dans un cours de récréation, ou euh, même des acteurs porno, et c'est très compliqué d'aller sur un set d'acteurs porno, c'est d'établir un, un, un lien avec eux qui fait qu'ils ne se sentent pas jugés, et de se faire oublier, et d'avoir un, un deal assez, assez honnête avec eux. Ils savent qu'on n'est pas, pas là pour les trahir, au contraire. On est plutôt là même pour les révéler, les sublimer, et essayer de se choper le, ce qu'ils ont de mieux à donner. Donc, euh, donc je pense que les entretiens du début, ils ont bien vu qu'on n'était pas là pour les pour les abîmer, au contraire, euh, fait qu'il y avait, il y avait euh, et puis et puis David y avait pour beaucoup, David est quand même. C'est David aussi qui était notre, notre facteur. Quoi, parce que David, il les tient, hein, il tient son équipe et il leur a expliqué le projet au début, il leur a expliqué qu'ils ne seraient pas tous choisis, expliqué que ceux qui ne seraient pas choisis ne pas qu'ils le prennent mal, qu'après, en plus, il y avait une sélection de montage, donc ils ne seraient pas tous à l'image. Donc tout ce boulot-là a été fait de les prévenir. Il est héroïque, il est heurique, vraiment. Ouais. Et l'année ah, qu'on a scient... passé avec lui, il n'a jamais perdu patience et pourtant, c'est vrai que. Des fois, je le, on le voit, nous, euh, quand, ils font, quand il y a 20 mots ou 30 mots qu'il faut tenir, que je me dis, mais à un moment, il va, il va c'est pas possible, il va, il va s'énerver, il va... Et jamais, jamais, jamais, jamais. Et on, on le voit aussi déçu quand il, il perd. En fait. Oui, oui, est, oui, non, est, il est investi, quoi. C'est des profs euh, qui aiment leur métier, qui aiment, qui, aiment, qui aiment les gamins, qui veulent gagner, qui. Euh, qui euh, même le proviseur. Genre, que, que Charlotte décroche, euh, il en est malade. Il, euh, il le vit comme un échec personnel, c'est ça qu'on qu a trouvé. Au début, c'est ce qu'on voit d'ailleurs d'une euh, des toutes premières séquences quand le proviseur convoque tous les élèves, il leur dit pas de résultats scolaires, pas de danse. Donc... Ouais, Mon métier, je pense que je vais être chorégraphe. Hein, je vais être chorégraphe. D'accord, tu travailles dans le domaine artistique. Oui, c'est ça. Et où être secrétaire, c'est pas un truc genre, genre On y va les jeunes, là, s'il vous plaît Il est 8h, on est dans la classe Tu enlèves ta casquette, les écouteurs, s'il te plaît Merci. Je suis arrivée dans ma classe, on était euh, quatre noirs. Il n'y a que des babtou, que des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. C'est vrai qu'au début, je me dit, mais what C'est quoi le délire, quoi C'était le cadavre de Chaval, remonté du plan incliné. Jonas, tu es là Est-ce que vous travaillez sur Germinal aussi Zola, c'est pas trop mon monde. Ça dépend, pas du rappeur. Non, mais même Zola, le rappeur, je sais pas c'est qui, frère. Danser pour danser, ça nous intéresse pas. Réfléchir pour mieux danser, là, ça nous intéresse. On t'apprend ce qui s'est passé avant Jésus-Christ euh... Je sais pas, moi j'étais pas là quoi. La danse c'est de la déter, on l'a oui ou non, il faut la voir. Si t'as pas la déter, si tu veux pas tout péter, comment tu vas avancer Un maximum de pour le C'est votre dernier championnat, vous êtes tous en terminale. Il faut que vous respiriez la danse. Là c'est des lions au cage qu'on veut voir. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit Le monde du pop déjà faut savoir, c'est un putain de monde avec que des hommes en vrai. Faut s'affirmer vraiment qu'on est une génération qui va faire taire les mecs tout simplement. T'as fait une année scolaire. naze. Il faut qu'on arrive à sentir qu'on a un point d'appui avec toi. Là, on glisse là. On est inquiet, forcément, et c'est notre rôle. C'est vous-même qui devez vous valider. Et des talents, vous en avez plein. Non mais, allô. Non mais, allô. C'est nos campagnes. C'est campagne que... ou compagne Compagne. C'est ouais, ouais, voilà. campagne. Quoi bah T'as dit campagne Ouais, mais tu connais, je l'avais cassé. Comme, euh, comme dans tous vos films, vous privilégiez beaucoup les, les plans serrés. Donc, quel est le, pour vous, justement, le, le but de ça Donc, on, on comprend très bien que c'est pour faire ressortir les émotions de, de faire ressortir aussi de, de belles images parce que parfois, on dirait des, des peintures. Avec tout ce qui s'entremêle. Donc, justement, ce, ce travail de, de plan serré, euh, comment vous le, vous le concevez bah, On dit souvent qu'on est des portraitistes. C'est vrai que euh, bah, j'essaie moi aussi à l'image de, de faire le portrait de, de, de, de ces gens qu'on filme. Et euh, bah, voilà, moi qui l'ai inventé, mais un gros plan, euh, on lit plein de choses, on lit des émotions, on lit, euh, on lit des yeux mouillés, on lit une lèvre qui tremble. Donc, euh, c'est une façon aussi de, de, de donner une sorte d'intensité émotionnelle au film. Euh, qu'on n'aurait pas si on, faisait des, si on faisait des plans larges. Crois. Vous ne vous sentez pas voleur euh, d'image Non. Non, à ce moment-là Mais tous voleurs d'image hein. <rire> on ne pas ce métier. <rire> <rire> après, bah, enfin oui, voleurs d'image. On est, on est des voleurs pas très bien cachés. Je veux dire, on est... Oui. Et on a le, le, le, est clair avec eux, on est en face d'eux, ils nous voient. Donc, il y a, y, a, y a... Je pense qu'ils ont conscience aussi de ce qu'ils donnent à ce moment-là. c'est que, que dans leur danse, vous comprenez leur histoire. C'est qu'à un moment, quand il parle de sa mère alcoolique, il a, il les tue, en dansant et euh, voilà, et, et euh, donc des, on, quand on dit que la danse est l'expression de, de, de ce qu'on est, à cet âge-là, avec leur histoire, et voilà, et on, je trouve que leur danse leur ressemble, et euh, c'est assez émouvant quand même de, de les voir danser connaissant leur histoire. Et de faire la séparation du corps et de l'esprit, ça c'est quelque chose que je trouve très... Très bien vu dans le film est ce que justement vous aviez cette idée de au départ que justement la danse on pouvait justement euh, c'est comme le sport quand l'esprit euh, n'est plus là quand on fait du sport donc euh... on n'a pas d'idée en fait nous mais vraiment c'est mmh. qu'on prend des on documentaristes on prend le réel et après on écrit l'histoire avec ce qu'on a euh, capté et après ce qu'on doit mont monter donc euh, on a bien compris que chez euh, que chez Charlotte, euh, c'est un exutoire. Que d'un seul coup, elle sortait de cette espèce d'anonymat de, de, de, de Felina et que et qu'en dansant, d'un seul coup, elle oubliait tout. Donc ça nous le dit. Donc on le filme, mais on l'a, on l'a pas prêt. Euh, on ne peut pas le savoir, donc elle nous le dise. Mmh. Voilà. Mais une fois qu'elle nous l'a dit, effectivement, on regarde sa danse autrement. Donc tout ça est. Oui, les spectateurs aussi, on, on le voit. Aussi, bah oui, comme vous. Nous aussi, on est les premiers spectateurs, donc euh, on vous montre ce qu'on a vu, quoi. Et on le montre quand on l'a vu. Le hip-hop, non, après, c'est des parcours plus. Euh, c'est plus compliqué. Oui, si. si. Alors, pour, si, on n'est pas des grands spécialistes de la scène hip-hop, mais les danseurs hip-hop sont parmi avec les Américains les plus connus au monde. Il y a les, les, même les, les Madonna, et ils vont chercher des danseurs hip-hop français. Voilà. Et c'est la seule, euh, aux états unis qui est une grande scène hip-hop, euh, je crois que la Russie commençait, à... enfin, mmh. commençait. Euh, ouais. mais, mais euh, c'était plutôt des, des, des, des jeunes pour repérer dans la rue, qui dansaient dans la rue. Là, il y a des associations, il y a cette école, donc le hip-hop est très encadré en France, c'est une vraie scène hip-hop. sur des... oui, mais qui n'est pas institutionnalisé ouais. comme le euh, son, euh, voilà. C'est un non. art qui vient de la rue, donc... Euh... Mais là, depuis l'annonce la, de, du breakdance au JO, oui. euh, il y a effectivement, même la Fédération Française de Danse commence à s'intéresser à cette discipline, mais c'est aussi une culture de, de contestation, donc c'est pas forcément des gens qui vont se laisser tout de suite attraper par, par les institutions. Donc effectivement, une fois que les gamins sont sortis de Turgot, euh, le mieux qui puisse en arriver, s'ils veulent continuer, c'est d'intégrer un crew, comme on dit, euh, qui est... une. Peu la compagnie version, version hip-hop. Euh, il y a beaucoup de compétitions quand même. Il y a beaucoup de compétitions. Il y a des battles donc, il y a des, des, des... battles, Battle pro. Quand on voit David leur répéter pour la 15e fois la même chose, quand on voit qu'il se démène pour les emmener à Chaillot, pour leur faire, leur faire découvrir aussi des choses auxquelles ils n'auraient pas eu accès s'ils étaient restés dans leur lycée, et, euh, et on a l'impression qu'ils ne se rendent pas bien compte. Et c'est maintenant finalement que le recul est pris et qu'ils s'aperçoivent qu'ils que ont eu un vol inouï de tomber sur lui. Quoi. On a, on a présenté le, le, le film à, à, au responsable du battle pro, qui est un plus gros battle professionnel international. Il a regardé le film et lui a dit « Quand je vois moi comment j'ai dû me bagarrer pour, euh, pour danser la première fois, être, euh, poster ma première vidéo et je les vois avoir la chance d'avoir des outils au sein de l'école pouvoir danser avec des professeurs, mais c'est des enfants gâtés par rapport à notre parcours à nous. Quoi. Quelle chance ils ont. Quoi. Ils, sont, ils étaient même un peu énervés, ils ne se rendent pas compte, c'est dingue. Et tout. En fait, comme toute compétition sportive, on, on, on annonce aux gagnants qu'il faudra qu'au moment du podium, qu'ils qu chantent la Marseillaise. Donc, comme ils sont arrivés en finale et qu'on le comprend dans le film, ils avaient pas le melon, mais bon, ils s'y voyaient déjà. Donc, ils ont répété la Marseillaise. C'est ce... ouais. c'est David qui leur dit au fait, vous la connaissez la Marseillaise ça serait bien que vous la répétiez un peu. Et, et comment vous avez choisi la musique originale Est-ce que ça a été euh, difficile pour vous la, mu la musique originale, je veux dire, la bande originale de tout le film Oui. Euh, et puis non, il, y a, mais... il, y a une, il y a une bande qui a été faite par, j'ai oublié le nom du. Ah, bien, c'est le musicien à qui on travaille depuis des années. Euh, nous, déjà, la question était réglée c'est que quand ils dansent, ils dansent sur des titres qu'on ne peut pas se payer. Ils sont des titres très connus et très. Voilà. Et l'autre chose, c'est que quand ils dansent, nous. Euh, pas tout garder une extension on monte. Donc on peut pas se mettre à saucissonner des musiques. Donc il fallait de toute façon qu'on compose une musique. Donc ça après c'est un, une façon de travailler avec Avia où on prémonte des séquences, on lui envoie des choses et puis après on échange pour euh, essayer de faire en sorte que ce qu'ils compose soit quand même dans l'esprit de ce sur quoi ils ont dansé. Oui quoi. voilà, ça accompagne bien les images. Oui, oui, bien sûr. Donc, ce sont oui. pas eux qui venaient avec leur, leur musique Si, mais... Alors quand ils dansaient devant la caméra, ils avaient leur musique. Oui, non, non, des fois, il les avait euh, sur des haut-parleurs. Euh, et... et vous, après, vous sur... le Voilà, exactement. D'accord. Ah oui, sinon, c'était le budget du film à chaque ah, chanson. Ah mmh. oui. Parce qu'ils prennent que des... Ah oui. Ils prennent, ah, oui. <rire> ils prennent ah, oui. que du lourd. Ah, oui. <rire> Alors, on a appelé « Grand malade ». Oui. Parce que là, on trouvait que ça, ça, ça n'avait pas de sens de, de, mettre de, de, de mettre autre chose. Et... Euh, et... Hum. Bon. Non, non, lui était génial. Non, lui était génial. Il a dit, on lui a envoyé l'extrait, on lui a dit, voilà, nous c'est un documentaire, euh, on a un budget radé pâquerettes, on ne peut pas s'acheter ce morceau. Il a vu l'extrait et il a dit, euh, je l'offre. Je, je Mais quand tu lui offre, après on passe par des, agent par des, qui offre pas des du agents qui pas voilà, par des gens qui, qui offrent moins. Donc euh... il, le film s'est appelé Rookie pendant assez longtemps. Il s'appelait même Section Hip-Hop d'abord, voilà. parce que c'est comme ça que ça s'appelle. ils appellent la Section Hip-Hop. Et on trouvait que Section Hip-Hop était un peu, euh, ça évoquait pas grand chose quoi. Euh, ensuite il s'appelle les Rookies, donc il y a eu un titre de travail pendant des mois qui était Rookies, qui a d'ailleurs le titre international, qui est un titre qui vient je crois du basket américain, qui est, en gros qui est la relève, qui est, la, qui, est le, qui, est le, qui est le 109 quoi, les bleus, voilà. Et puis euh, pour un public français, Rookies, euh, voilà. Et puis ils ont chanté cette Marseillaise. Et on s'est dit, oui, évidemment. Il y, a, il, y a, enfin, il y a deux sens, il y a, il y a, il y a le fait qu'elle est dedans. Et puis cette mixité raconte quand même un peu la patrie de demain. Donc au fond de la patrie, allons-enfants, ils y vont et voilà. Et donc c'est à nos enfants. C'est à eux maintenant d'y quoi Ils y vont, ils sont déterminés, ils sont déterminés, comme ils disent.